la journée avec Marion monet qui va nous parler de la sous-représentation des femmes dans le domaine des sciences et de l'informatique. Marion est chercheuse post à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, ce qui nous promet une conférence de première qualité. Je n'en dis pas plus, merci d'acclamer Marion. Bonjour à toutes et à tous. Ah, c'est ici. <rire> Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'accueil. Euh, Ce n'est pas le cas quand on est en conférence d'économie. Ce n'est pas aussi chaleureux. <rire> Donc, merci à tous. Euh, avant de commencer la discussion, j'aurais voulu faire un petit sondage parmi vous. Euh, Est-ce que les femmes peuvent lever la main, s'il vous plaît Waouh <rire> Ok, bon, bah. <rire> À vue de nez, j'aurais dit 10% de l'audience, donc ça tombe bien. On va essayer de comprendre pourquoi il y a aussi peu de femmes euh, parmi les développeuses informaticiennes et autres métiers de la tech. Donc la présentation, elle est un peu plus large, elle englobe aussi euh, les sciences, qui est mon sujet principal de recherche. Et on va commencer en fait pour comprendre pourquoi il y a 10% de femmes euh, dans l'informatique, faut qu'on remonte un petit peu en arrière et qu'on voit ce qui se passe lors des choix scolaires, et notamment euh, les choix scolaires qui se font au lycée. Et si les femmes sont pas dans la filière informatique ou en sciences, où sont-elles Et donc le premier constat que je peux faire, c'est quand on regarde euh, la proportion de femmes, donc ici, voilà, là, le, ce premier point nous donne la proportion de femmes, en seconde générale et technologique, il y a 54% de femmes. Et déjà quand on regarde en première euh, où elles se situent, en première scientifique, il y a 47% de femmes. Donc elles sont légèrement sous-représentées mais c'est encore pas dramatique. En S, la proportion est identique. En revanche, on voit déjà que dans les filières technologiques, il y a plus de 17% de femmes. Parmi les euh, les, les premières technologiques, on voit que là, c'est inutile de vous faire la démonstration. Il y a vraiment très très peu de femmes. Et ensuite, le deuxième temps fort, donc après la seconde, on fait des choix d'orientation, mais on en fait également des très forts après la terminale. Et donc, parmi les étudiantes de terminale S, on regarde leur choix d'orientation post bac. On voit que il y a 35 de femmes qui sont en sciences à l'université. Et quand on regarde Parmi les filières sélectives, donc c'est ce que j'appelle euh, enfin CPGE, les classes préparatoires, il n'y a plus que 30% de femmes. Et dans les BTS, elles sont 18%. Donc ça nous donne déjà une petite aperçu de la disparition des femmes euh, des filières technologiques et scientifiques. Maintenant, ça m'amène au deuxième constat, c'est que quand bien même les femmes font des sciences euh, ou de, ou de l'informatique, elles sont pas dans les mêmes filières. On voit qu'elles sont largement sous-représentées à l'université et en classe prépa en biologie, et sous-représentées dans les matières plus dites de sciences dures que sont euh, les maths, la physique et l'informatique, où elles représentent que 26% euh, des effectifs. Et en BTS, donc comme on le voyait sur le graphe précédent, 18%. Donc elles vont moins en sciences. Quand elles y vont, elles vont dans des filières bien spécifiques que sont la biologie. Ensuite quand elles choisissent de faire des filières sélectives euh, comme les grandes écoles, euh, là, ouais, principalement les grandes écoles, on voit que les femmes, donc dans le post-bac, elles représentent 49% de, de leur génération, elles représentent seulement 37% des effectifs euh, des écoles les plus sélectives, et donc quand on regarde par exemple euh, dans les écoles d'ingénieurs, elles ne représentent que 26% des effectifs. Donc on voit bien que les choix d'orientation qui se font au lycée se répercutent évidemment dans l'enseignement supérieur. Et donc on va voir ensuite qu'elles se répercutent sur le marché du travail. Mais j'ai un dernier constat à faire euh, avant qui vous concerne principalement et qui reflète en fait ce qu'on a vu dans, dans la salle avec euh, les 10-15% de femmes qui ont levé la main c'est que quand on regarde la proportion de femmes dans les filières informatiques, alors que dans les années 70-80, il y avait la parité hommes femme donc c'est le, le pic qu'on voit ici, que les femmes ingénieurs en informatique représentaient 50% des ingénieurs en informatique dans les années 70-80, aujourd'hui, elles ne représentent plus que 15% des effectifs d'ingénieurs en informatique, alors que quand on compare la proportion de femmes ingénieurs dans les autres domaines, cette proportion a connu une augmentation constante. Donc il y a vraiment une chute des effectifs dans le milieu informatique après les années, après le pic des années 80. Donc maintenant, quelles sont les causes de cette sous-représentation Donc j'ai mis en sous-titre, c'est le, le, le poids des normes euh, sociales et des stéréotypes. Mais il y a quand même d'autres causes qui nous viennent en tête. La première étant, est-ce que les hommes et les femmes n'auraient pas des capacités cognitives différentes. Et donc, en réalité, quand on regarde les écarts de réussite aux examens de maths, de sciences, les écarts femmes-hommes sont vraiment très faibles. Et on va le voir un tout petit peu par la suite. Si écarts, il y a, ils sont principalement façonnés par le poids des normes sociales et des stéréotypes. Et donc, malgré le fait qu'il y ait des petits écarts qui subsistent, donc, les hommes réussissant un petit peu mieux en mathématiques et en sciences que les femmes, ces écarts n'expliquent qu'une faible partie euh, n'est qu'un tout petit déterminant des choix d'orientation post-bac. Donc ça, c'est les résultats d'une étude, des études que je cite entre parenthèses. Donc, on peut mettre de côté l'hypothèse des, des différences de capacités cognitives. La deuxième cause de cette sous-représentation qui nous vient à l'esprit, ça pourrait être « mais est-ce que les femmes sont discriminées ?» dans l'évaluation, c'est-à-dire quand les profs notent leur copie, ou à l'entrée dans certaines filières Par exemple, est-ce que les classes préparatoires recrutent moins les femmes en sciences, euh, enfin, recrutent moins les candidats quand ils voient que le dossier est d'une femme euh, Ou alors à des examens comme l'entrée normale supérieure en maths physique ou le CAPES et l'agrégation Est-ce qu'il y a un biais euh, de, de notation En réalité, donc, c'est pas consensuel dans la recherche, mais ce qu'on voit surtout sur le cas de la France, c'est que le biais il se fait plutôt en faveur des femmes. Il y aurait plutôt tendance à avoir une discrimination positive où les femmes euh, sont plus euh, sont surnotées par rapport aux hommes en maths. Notamment, c'est une étude qui avait étudié ça dans le cas de, de l'entrée à Normale supérieure. Les femmes en maths étaient un peu surnotées par rapport aux hommes, ce qui augmentait leur chance d'être euh, prises à l'école Normale supérieure. Et les hommes, qui eux sont sous-représentés en lettres, sont un peu surnotés en lettres par rapport aux femmes et avaient un peu plus de chances d'être pris. Donc la discrimination euh, dans l'évaluation ou à l'entrée dans certaines filières semble jouer plutôt un rôle de second plan. La cause principale aujourd'hui, et c'est largement établi dans la littérature en économie et en psychologie, c'est le poids des normes sociales et des stéréotypes de genre. Et ces stéréotypes de genre, on voit qu'ils prennent racine très très jeune. Il y a des études qui montrent que dès l'âge de 6 ans, les filles vont plutôt identifier euh, les maths aux hommes et euh, les livres aux filles et vont plutôt, elles, se diriger spontanément vers les livres et disent aussi qu'elles sont moins intelligentes que les, que les garçons et moins douées pour les mathématiques dès 6 ans. Ces stéréotypes, ils se retrouvent jusqu'en terminale. J'ai contribué avec des collègues à faire une, une vaste enquête sur les lycéens de terminales dîle de france et euh, donc c'est des étudiants qui sont déjà un peu plus âgés, qui ont choisi de faire des sciences. Il y a quand même 20% de filles de terminal S et 30% de garçons de terminal S qui sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle les hommes sont meilleurs en maths. Donc ce dernier point, euh, c'est ce qui joue un rôle déterminant aujourd'hui dans les choix d'orientation des filles et des garçons et qui contribue à la surprésentation des femmes plus tard sur le marché du travail, en sciences et en informatique. Donc maintenant, quelles sont les conséquences euh, de, de ce poids des normes sociales et des stéréotypes de genre Donc Je les liste en dessous, c'est le manque de confiance en soi, la moindre réussite scolaire et donc des choix différenciés par la suite. Donc Le premier point, la première conséquence, c'est l'effet des stéréotypes euh, néfastes sur la confiance en soi. Et donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire en détail le graphique, mais c'est un graphique issu des données d'enquête de, de l'OCDE, qui enquête des lycéens de 15 ans dans près d'une quarantaine de pays. Et donc, le point noir... Ah non, c'est pas celui-ci. Le point noir, ici, nous donne le pourcentage de filles qui va être d'accord avec l'affirmation listée ici. Et la barre bleue, c'est les garçons. Et donc, par exemple, si on regarde la première ligne, à la question « je ne suis tout simplement pas bon en mathématiques », il y a 50% de femmes qui vont déclarer ne pas être bonnes en mathématiques contre 35% de, de garçons. Et si on prend par exemple euh, la dernière question, en cours de mathématiques, je comprends même les exercices les plus difficiles, il y a seulement 30% de filles qui vont dire oui, contre 45% de garçons. Donc ça, ce fait, on le retrouve dans les 40 pays de l'OCDE, donc quel que soit le système scolaire, quel que soit euh, enfin, la question posée, les filles, ont une perception de leur niveau en mathématiques bien inférieure à celle des hommes. Et on pourrait même faire l'étude à niveau égal, on trouverait la même chose. Donc là, c'est le même graphique, mais euh, euh, avec, par rapport à l'anxiété que les élèves ressentent en pensant en mathématiques ou en face à un examen de mathématiques donc je vais passer assez vite mais ce qu'on voit c'est que tous les points noirs sont au-dessus des barres bleues et les filles déclarent sensiblement plus que les garçons être anxieuses euh, face aux mathématiques par exemple le dernier, la dernière barre c'est 70% de femmes qui déclarent s'inquiéter à l'idée d'avoir de mauvaises notes en mathématiques contre 55% de garçons La deuxième conséquence négative c'est ce que je vous disais c'est que euh, la réussite, enfin les, les filles et les garçons réussissent. Euh, donc, Il n'y a pas de différence initiale en mathématiques. Si différence il y a, elles se construisent au fil des années et elles sont largement influencées par le poids des stéréotypes. C'est ce que j'appelle un peu la prophétie autoréalisatrice. Donc, une fois de plus, si on regarde les études de l'OCDE, dans tous les pays de l'OCDE, les hommes réussissent mieux en maths, les femmes réussissent mieux en lettres, dans tous les pays sauf trois observe une corrélation négative entre la prévalence des stéréotypes de genre dans un pays et les écarts de performance femmes-hommes. Donc, plus les stéréotypes sont prévalents dans le pays, plus les écarts femmes-hommes en mathématiques vont être euh, élevés. Et enfin, il y a des études qui montrent même la causalité euh, qui est établie entre les stéréotypes de genre et les écarts de performance. Donc, je vais passer un peu rapidement sur l'expérimentation de Spencer, mais cette expérimentation, est, en gros, elle fait passer un exercice de mathématiques à des filles et des garçons de niveau égal dans trois conditions différentes. Donc, Il y a trois groupes. Il y a un groupe auquel, on va dire, ce test-là n'a pas produit de différence femme-homme. Au deuxième groupe, on va dire, le test a produit des différences de performance par le passé. Troisième groupe, rien n'est mentionné. Le résultat c'est que les filles réussissent significativement moins bien quand les stéréotypes sont activés, quand on leur dit que par le passé, les hommes ont mieux réussi que les femmes à cet examen, ou quand les stéréotypes ne sont pas explicitement désactivés, donc qui est euh, la condition 1. Donc comme je vous l'ai montré en début de présentation, les stéréotypes, ils affectent durablement l'intérêt pour, pour les matières. Les femmes ne se projettent pas dans les matières scientifiques ou informatiques, ce qui affecte la poursuite d'études de, dans ces domaines, qui conduit à une ségrégation entre filières, et même au sein des filières, comme on a vu, puisque quand elles font des sciences, elles font de la bio et pas des maths. Et donc, ça détermine la répartition euh, par métier par la suite. Et pourquoi une économiste s'intéresse à ça C'est parce que le simple fait que les choix d'orientation femmes-hommes euh, diffère, ça explique entre 20 et 30% des écarts de salaire sur le marché du travail. Donc j'aime bien pointer des problèmes, mais aussi apporter des solutions, et il y en a beaucoup. Donc la liste que je vais vous présenter ici, ce n'est pas du tout exhaustive. il y a des tonnes d'initiatives qui sont mises en place. Par contre, celles que je vais vous montrer, elles sont toutes évaluées scientifiquement et leur efficacité a été démontrée. Donc la première, qui paraît évidente, mais c'est simplement de mettre les élèves au contact des sciences et de l'informatique notamment, parce qu'une des raisons pour lesquelles les femmes sont plus sous-représentées en informatique qu'en mathématiques ou en physique, c'est que ben, le contact avec l'informatique, on ne l'a pas euh, au collège, ou très peu, on ne l'a pas au lycée, alors que des maths, on en fait depuis la primaire. Et donc le fait de ne pas être en contact avec ces matières euh, fait que la seule représentation qu'on en a, c'est via les stéréotypes qui circulent sur ces matières, et donc, euh, mettre les élèves au contact de l'informatique très tôt, ça permet de susciter l'intérêt des élèves dès le plus jeune âge. Donc, c'est le cas de l'initiative euh, code.org aux États-Unis, qui, eux, vont vraiment euh, dans les classes de primaire et du secondaire avec plein d'activités liées à l'informatique. Et c'est aussi le cas du euh, Harvey Mudd College, qui a changer sa politique et qui a rendu les cours d'informatique obligatoires en première année de fac, alors qu'avant c'était optionnel. Résultat des courses en 5 ans, ils sont passés de 10% de femmes en informatique en deuxième année à 50% de femmes. Le deuxième point, c'est promouvoir une image plus inclusive de l'informatique. Donc par exemple, via les médias, il y a une expérimentation qui a fait lire un article de journal qui décrit les développeurs comme des geeks, donc avec tous les stéréotypes associés, et un, article, et un autre groupe lisait un article plus neutre. Et donc, sans surprise, les filles qui ont lu l'article plus neutre ont été plus nombreuses à se dire intéressées par la filière euh, informatique. Et donc, ça peut aussi passer par euh, l'environnement d'apprentissage. Donc ça, c'est peut-être plus adressé euh, à un environnement euh, scolaire. Mais c'est une autre expérimentation qui a montré qu'avoir une salle d'informatique dans l'école avec plein de posters Star Trek par rapport à une salle d'informatique avec euh, juste une salle neutre, Suscitait des envies différentes chez les filles qui se dirigeaient plus vers l'informatique quand la salle était neutre. Le troisième levier d'action, c'est exposer des élèves à ce qu'on appelle des rôles modèles, c'est-à-dire des femmes qui incarnent la possibilité de faire de l'informatique. Donc ça peut être un récit virtuel d'une femme qui a réussi dans le milieu de l'informatique ou une femme en chair et en os qui vient témoigner de son expérience auprès euh, de lycéens, par exemple au moment où ils font leur choix d'orientation sur Parcoursup, elle témoigne de son expérience, et dans une expérimentation que j'ai faite avec des collègues, on voit que le simple fait de faire intervenir des femmes scientifiques en classe de terminales augmente de 30% la probabilité qu'elles s'inscrivent en classe prépa mathématiques. Et donc, euh, il y a aussi bon, des programmes de sensibilisation, ça, ça paraît... Euh, assez évident. Et pour laisser un peu de temps en question, je vais passer vite sur les deux derniers points. Le dernier, les deux derniers leviers d'action que je voyais par rapport à ce qui est fait dans la littérature, c'est donc des initiatives de mentorat. Avoir euh, en tant qu'étudiante enfin, de première année à la fac une mentor femme qui est en informatique en deuxième année, ça augmente très fortement la probabilité que l'étudiante de première année reste et s'inscrive en deuxième année. Et enfin, le dernier point que je vois, c'est l'organisation du travail en groupe non mixte, et je pose un point d'interrogation, parce que je ne sais pas si c'est vraiment souhaitable euh, d'un point de vue pratique, il y a quand même euh, nombreux papiers qui montrent que la diversité euh, est très valorisée pour euh, la dynamique d'une entreprise, mais n'empêche ce qu'on voit nous dans, le, dans la littérature scientifique, c'est que les groupes de travail, quand on fait attention à grouper les étudiants euh, pas que les mecs ensemble ou euh, enfin qu'on fait bien attention à la composition des groupes de travail. On voit que les filles qui travaillent qu'ensemble ou dans des groupes vraiment très mixtes, donc 50% de filles, 50% de garçons, ça augmente leur chances de s'inscrire euh, dans des filières scientifiques. Et donc le dernier point que je souligne, ça c'est le seul point qui n'a pas été évalué scientifiquement, mais euh, j'ai pas mal de collègues développeuses qui se sont inscrits dans des groupes d'échange de femmes uniquement, donc pour discuter de leur pratique de code, donc enfin, PyLadies, Python Girls, R-Ladies, je pense que vous les connaissez mieux que moi, mais c'est une, une initiative aussi pour essayer d'attirer plus de femmes vers le monde de l'informatique. Donc, je dois avoir trois minutes pour les questions, je serais ravie d'en prendre. Yeah, ok, super moi je, moi, je suis à ah, super. Ok, donc j'ai même euh, 13 minutes pour les questions, dites-moi. <rire> euh, bonjour. bonjour. Est-ce qu'avec euh, les nouvelles formations par bout camp, les formations de reconversion, euh, pas des, des formations tout de suite après le lycée, est-ce que euh, vous pouvez mesurer un changement dans la présence des femmes en informatique, dans le développement web, par exemple Est-ce que vous pouvez mesurer ça Donc, si j'ai bien compris, c'est le, les formations professionnelles, type reconversion professionnelle. Alors là, pour le coup, je n'ai pas du tout d'études en tête sur le sujet. Mais, pour le coup, non. Là, je n'aurai pas, pas de réponse à, à vous apporter. Mais une chose est sûre, c'est que, si on a vraiment envie d'augmenter la proportion de, de femmes dans le monde du dé, enfin, développeuse et informaticiennes avoir des centres de formation qui vont activement chercher les, les femmes en recherche de reconversion pour leur dire « Mais en fait, regarde, c'est quelque chose auquel tu peux postuler. Euh, » Ça, c'est certain que ça augmentera le, le nombre de femmes qui s'inscrivent dans ces formations. J'ai l'exemple en tête d'une école de code informatique parisienne qui s'appelle la ADA Tech School et qui, donc, une fois de plus, c'est après, après le baccalauréat. Mais eux, ils sont très, très actifs pour aller sur les forums étudiants au moment de leur orientation, pour faire une campagne auprès des filles et leur dire, vous pouvez postuler à notre formation, vous êtes les bienvenus. Donc j'imagine qu'il y aurait l'effet équivalent, enfin, équivalent pour les formations professionnelles. Bonjour. Euh, oui, est-ce qu'on connaît l'impact qu'ont les parents sur le développement de leurs enfants dans les trois premières années et est-ce que tout ce qui est très culturel français n'a pas du coup euh, bah, effectivement un impact sur le développement des garçons et des filles sur des filières euh, compétitrices, logiques, etc. Alors, euh, les, les parents jouent bien évidemment. Euh un rôle essentiel dans la transmission de ces normes et de ces stéréotypes de genre. Euh, alors je ne sais pas si c'est spécifique au cas français, mais en tout cas les études que j'ai pu lire montrent très clairement une socialisation différenciée selon euh, le sexe de nos enfants. Et par exemple, j'ai euh, en tête une étude qui montre que... Euh, si un père va dans un musée à contenu scientifique avec son fils, il va passer beaucoup plus de temps à lui expliquer le contenu des éléments scientifiques qu'il va voir, alors qu'avec une fille, il va passer beaucoup moins de temps à transmettre ses connaissances ou à échanger avec elle sur ce sujet. Donc, euh, donc ça, c'est clair. Pour le coup, euh, Et il y, y a plein d'études qui montrent que la socialisation est différente selon le sexe de l'enfant. Et donc, les familles où il n'y a que des filles, pour le coup, on n'observe pas ces différences et euh, les pères passent autant de temps à partager le contenu scientifique avec les filles. C'est uniquement quand il y a des enfants euh, des deux genres. Euh, bonjour, merci pour cette conférence. En fait, euh, vous associez beaucoup euh, l'informatique et les mathématiques. Et je me demandais s'il n'y avait pas déjà là un stéréotype, un biais sur lequel euh, agir, du fait de se dire... Ben, pour être développeur, être informaticien, il faut être forcément être mathématicien, aller dans les filières scientifiques à la base. Oui, alors c'est une très bonne question parce que c'est principalement ce qui explique euh, la chute après les années 80 de la proportion de femmes informaticiennes. C'est parce que c'est à partir des années 80, nous, initialement vraiment l'informatique c'était presque vu comme la continuité des machines à écrire, c'était... Euh, Enfin, un métier de, de femme, de secrétaire on va dire, et puis quand petit à petit il y a eu un besoin croissant du nombre d'informaticiens et de développeurs, euh, l'informatique a cherché à, à se donner une légitimité puisque ce n'était pas défini comme science à l'époque et a voulu mettre l'accent sur le contenu scientifique et mathématique de la discipline, et ce qui a de fait activé les stéréotypes associés aux mathématiques, et donc euh, détourné petit à petit les femmes de ces filières. Et c'est vraiment ça qui explique le plongeon après les années 80. Donc, premier, premier élément qui explique le plongeon après les années 80, qui a été repris et relayé par les médias également, euh, qui ont euh, fait des films comme The Revenge of the Nerds, qui ont vraiment pro mis en avant l'image du geek informaticien, et euh, largement détourner les femmes de, de ces filières, ça y a contribué. Donc aujourd'hui, la filière informatique essaye de faire le... de, de rebrousser chemin et de déconnecter... Enfin, euh, même si bien sûr il y a un fort contenu mathématique dans, dans, certaines, euh, dans certains métiers informatiques, mais ils essayent de faire le chemin inverse et de casser ces stéréotypes euh, associés à l'informaticien et à l'aspect scientifique un peu fou, quoi. Bonjour. Euh, juste une petite question. Je voulais savoir, euh, est-ce que euh, l'ouverture aujourd'hui des CAPES informatiques, donc des nouveaux cours informatiques au terminal seconde, première, est-ce que vous pensez du coup, que ça va aider, par exemple, aussi à ne pas euh, euh, amalgamer les mathématiques et l'informatique Et aussi, est-ce que les, les femmes rentrent plus vite dans l'informatique euh, en étant à l'école euh, obligatoire Alors ça, j'en suis convaincue, c'est vraiment euh, le point numéro un, c'est mettre... Enfin, donc là, ils le changent et ils, le mettent, ils les mettent en contact avec l'informatique au niveau lycée. On devrait même le faire bien plus tôt, comme les mathématiques qu'on fait dès 6 ans. Donc euh, en tout cas, c'est un changement positif et qui clairement va contribuer à, enfin, à casser cette image qu'auront les, les, les femmes des filières informatiques, puisqu'elles seront au contact de, de cette matière et elles verront bien la différence. Ça, ça j'en suis convaincue. En tout cas, si on croit en les résultats de ces travaux, c'est certain. Merci beaucoup. Euh, moi, je suis papa de deux petites filles de 6 et 8 ans et leur maman travaille sur les essais de moteurs de fusée. Donc, euh, à la maison, on baigne dans la tech. Euh, et pourtant, quand on se déguise pour Halloween, on est tous en coccinelle. Euh, donc, par, par rapport à une question précédente, euh, est-ce qu'on a des infos sur l'impact de l'exposition aux sciences en fonction de l'âge est-ce que, pour moi, c'est déjà foutu et puis je range mon costume de cosmonaute ou est-ce que euh, c'est plutôt autour du lycée qu'on va avoir un impact plus fort euh, sur l'exposition en sciences Alors, pour le coup, c'est vraiment ce sur quoi j'ai travaillé dans ma, dans ma thèse de, de doctorat, c'est Bien sûr, le plus tôt, c'est le mieux. Si on peut exposer les enfants euh, très jeunes au contenu scientifique de manière non genrée, c'est l'idéal, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on formate les cerveaux. Mais il n'est jamais trop tard, et ça, c'est ce que j'ai pu montrer dans ma thèse, c'est qu'en terminale S, donc pourtant, on pourrait croire que déjà les élèves se sont sélectionnés dans des filières euh, et qui peut être euh, presque trop tard. C'est quand même des moments clés de choix d'orientation. Et donc, l'intervention à laquelle j'ai participé, donc c'est cette intervention... Euh, que je, dont je parlais ici, là, des interventions de femmes scientifiques. On a envoyé des femmes scientifiques auprès de 20 000 lycéens au moment où ils doivent faire des choix d'orientation clés donc avant leur vœu sur Parcoursup. Et ces femmes scientifiques témoignaient de leur expérience et, et donc, le simple fait d'avoir... Euh, donc, elles avaient un discours vraiment où elles brisaient les stéréotypes sur les femmes et les sciences. Elles incarnaient... Enfin, c'était des femmes euh, normales, elles n'étaient pas euh, en sandales à scratch et en t shirt Star Trek. Et donc, ça cassait les stéréotypes. Puis ensuite, elles témoignaient de leur expérience en tant que femmes scientifiques. Et, euh, et donc, les, les filles s'identifiaient à ces femmes. Et ce qu'on a vu, c'est que... Juste cette intervention d'une heure a augmenté la proportion de filles qui s'inscrivaient en, en prépa maths de 30%. Donc, moi, je dirais qu'il n'est jamais trop tard. Le plus tôt, c'est le mieux, c'est certain, mais euh, il y a des, des mécanismes qui peuvent se déconstruire au lycée euh, quand même. Et notamment quand c'est des moments clés de choix d'orientation, parce que là, les élèves pff, se, posent, euh, se posent des tonnes de questions et c'est le grand chamboulement dans leur tête. Ça, Bonjour. Euh, ici, <rire> à gauche. Ah. <rire> euh, dans votre présentation, vous nous avez euh, fait comprendre qu'on faisait le même constat... Euh, de la différenciation littéraire pour les femmes, euh, sciences pour les hommes, dans tous les pays de l'OCDE. Vous avez dit qu'il y a trois exceptions. Donc euh, ma première question, c'est quels sont ces pays Et est-ce qu'on a été capable, euh, après ce constat, de, de voir qu'est-ce qui a été mis en place dans ces pays pour justement ne pas arriver à, à, au, même, euh, au même constat, tout simplement Alors, les pays, je dois les avoir. Euh, donc il y a la Russie, la Suède et la Finlande. Euh, donc, je... peut-être qu'un retour à l'économie soviétique nous aiderait. Non, non. Non, en réalité, c'est des pays qui sont beaucoup plus égalitaires. Euh, la Suède, la Finlande et euh, la Russie sont des pays beaucoup plus égalitaires. Où, euh, je crois qu'il a... Alors, il y a même quelques années où il y a... Bon, là, la Corée... Euh n'y apparaît pas, mais c'est des pays en fait, où il y a énormément de femmes qui font des, qui font des maths et de l'informatique. Et donc, euh, c'est des pays plus égalitaires de ce point de vue-là. Vous dire pourquoi, j'avoue que je n'ai pas, les, pas les, les résultats en tête, mais c'est une bonne piste de réflexion, en effet. Oui, euh, bonjour euh, J'aurais aimé savoir s'il y avait des études sur l'impact psychologique sur les, les filles qui font de, de l'informatique, mais pas celles qui ont été euh, repoussées, celles qui ont traversé tout le process euh, au fil des années et donc qui ont réussi euh, dans ce métier. Des études sur l'impact psychologique vous avez... Alors euh, non, je, pas à ma connaissance, enfin, il y en a sûrement, <rire> mais vous voulez dire est-ce qu'elles ont été éprouvées euh, psychologiquement du fait d'avoir été dans un milieu très masculin <rire> Je ne je, je pourrais pas répondre à votre question, je n'ai pas, pas du tout les études en tête. Il nous reste du temps pour une ou deux questions. Bonjour. Euh, de ce côté-ci. Euh, vous présentiez une série de leviers d'action sur le, la fin de la présentation, euh, qui était quand même principalement tournée sur la représentativité des femmes dans le milieu. Du coup, je me posais la question, est-ce qu'en tant qu'homme professionnel du milieu, il y a des choses que moi je peux faire pour tirer la discipline vers plus de parité Alors ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. <rire> Et j'avoue que je sèche toujours un peu sur, euh, sur cette question, parce que non pas que je pense que les hommes ne puissent rien faire, euh, bien au contraire, mais c'est que puisque les femmes manquent de modèles auxquels s'identifier, il euh, y a très peu de femmes informaticiennes, du coup, bon, bah, on a, elles, elles ont du mal à s'identifier à ces femmes. C'est vraiment le fait qu'il y ait une femme en face d'elles. Il y a des études qui ont essayé de faire... Euh, de, de transmettre l'information justement par le biais euh, d'un homme, par le biais d'une femme, c'est uniquement quand c'est une femme que ça fonctionne. Pour le côté identification. Là où je pense que les hommes peuvent vraiment jouer un rôle déterminant, c'est euh, au moment, donc, en tant que recruteur, je ne sais pas si c'est déjà votre cas, mais en tant que recruteur, vraiment euh, avoir en tête que les femmes vont beaucoup moins... Euh, donc je, je lisais une étude qui disait vraiment, où on regardait, on, nous on connaissait exactement les capacités à coder des hommes et des femmes. Et à capacité à coder égale, on regardait sur leur CV, et les femmes mettaient 10% de capacité en moins que, que les hommes. Donc je sais pas, ils mettaient compétences A, B, C et, euh, pour les garçons, et les femmes allaient mettre juste A, B. Alors que nous, on savait qu'elles savaient faire les trois, comme les hommes. Donc peut-être être, être euh, attentif à ce côté-là, au fait que les femmes se censurent beaucoup plus sur euh, leurs compétences, et il en est de même pour les prétentions salariales. Donc une femme va systématiquement demander moins euh, qu'un homme à, à diplôme, euh, expérience, âge, toutes choses égales par ailleurs. Les prétentions salariales des femmes vont toujours être inférieures à celles des hommes. Et donc, en tant que recruteur, être euh, attentif à ça et... Faire en sorte que bon, bah, vous savez qu'elle va demander moins, mais regardez en moyenne dans le milieu pour des postes équivalents combien sont payés les hommes et ajuster la demande, enfin euh, l'offre salariale en fonction de ça. Moi, c'est les les rôles que je vois euh, surtout en tant que, que recruteur pour le coup. Eh bien, merci beaucoup Marion. On l'applaudit bien fort.